Si je voilà, là on peut redémarrer. On recommence tout. tout. D'accord, voilà. D'accord. on va être plus court quand même. Merde, ça va. Oui. Excusez-moi. Donc, oui, on en était effectivement à. à, à... Ah non, si vous recommencez tout. <rire> euh, oui, non, je vous dis, on, on, on posait comme question. Bon, vous détruisez en 62, vous voilà. détruisez bon. tout ce que vous aviez fait. Oui. Et euh... Alors, je réponds maintenant. Alors, voilà. Voilà. Ben, j'ai détruit tout ce que j'ai fait avant parce que c'était moche. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans ce que vous faisiez ben, Ça correspondait pas tout. J'avais pas encore trouvé ce que.. Les, la mo le moyen d'expression de ce que j'étais moi. Alors, ça n'a aucun intérêt. Le petit intérêt qu'il peut y avoir, c'est d'être soi-même. Et trouver ce que l'on est soi. Comment ça se passe quand oui. on a trouvé... À quel moment on se dit, tiens, c'est ça, ça y est, j'ai trouvé... Ah oui, c'est un peu... Un peu ce n'est pas une révélation divine, hein, mais c'est plutôt petit, petit à petit. Mais on peut dire simplement que quand on fait quelque chose qui, qui, vous, qui vous comble vous-même, qui correspond, que vous sentez, qui correspond à ce que vous êtes et à ce que vous pensez, en tout cas qui est sur le chemin... De ce que vous êtes. Alors, et, et pourquoi euh, vous, vous avez dû donc insister sur la peinture alors que, et, alors que vous vous inspirez énormément de la photo et du cinéma Oui, oui surtout à l'époque, je, je travaillais dans, dans l'édition photographique. Et ça m'a, dans le fond, été extrêmement utile. Je croyais que, que ça allait me servir à rien, que je perdais assez mon temps. Et en fait... Non, parce que tout ce que j'ai fréquenté, tous les, toutes les bonnes photos, c'était dans les aux éditions d'Elpire à l'époque, euh, c'était lui qui faisait les livres les plus les plus intéressants, sur les, les qui faisait connaître les photos. Et, et comme ça j'ai connu la photo, mais je ne me suis pas dit, tiens, je vais connaître la photo pour faire de la peinture en photo, ou <rire> la photo en peinture, non. Ça, ça, ça, C'est un élément de, de, qui, qui m'aide à travailler, voilà. Disons que la photo a traversé votre vie à un moment et elle est rentrée oui. dans la peinture. et, et le cinéma je, aussi. J'allais très souvent au cinéma, quand j'étais de, depuis l'âge de 6 ans. J'allais au cinéma avec passion. Et vous y allez toujours De moins en moins. Ils m'emmerdent de plus en plus. <rire> Qu Qu'est-ce qu que vous ne retrouvez plus, que vous aviez trouvé à cette oh époque Je crois que je ne trouvais plus l'éblouissement que, que l'on a devant quelque chose d'un peu, peu inconnu, d'un peu différent. Peut-être que je suis fatigué du cinéma, mais... Ouais, bon. Alors, on dit... Alors on, on dit, en lisant certains articles, ou que vous détestez le monde. Ah non, je déteste pas le monde, j'adore le monde. Ah, je suis heureux de vivre. Non, non. Et non, non, les, les gens, euh, la société m'emmerde en général, oui. Seulement si sans la société, je n'existe pas. Alors là, il y a un truc. Hein. <rire> si je suis là, c'est que je le déteste pas vraiment. Si je le détestais, je m'en me, irais dans une île où je me foutrais en l'air. Non, je l'adore. <rire> Et qu'est-ce qui vous dérange dans la, beaucoup dans la société son hypocrisie m'emmerde. Alors là, je trouve, par exemple, en politique, puisque la société est représentée politiquement, et que tout est un peu politique, l'hypocrisie m'effraie. La dernière grande hypocrisie, hypocrisie dont on pourrait parler, ce serait laquelle Bon, il y en a trop. <rire> et, et ce filtre bleu, qui est permanent dans votre peinture il, est, il, il a à voir avec votre vision du monde ou... oui absolument absolument en fait je peins et je raconte je fais des, des images qui, qui sont très euh, qu'on peut reconnaître mais, mais je commence toujours avec un, ton, un, un concept une idée je, je peins pas du tout je suis pas du tout un peintre jean matisse un pot de chambre ou une fleur il s'en fout c'est la couleur, c'est le bonheur de peindre etc. Non, non moi, moi je veux dire quelque chose à chaque fois mais, mais comme je ne suis que moi-même, je dis toujours la même chose évidemment Et, et c'est quoi cette chose ben, Cette chose c'est que cette société justement est, est a quelque chose de malheureux vaincus, vraiment épouvantable de férocité, et, et, mais que cette, cette horreur, peut-être que ce n'est qu'un songe.